m'a amené à réfléchir à la question de la norme, c'est plusieurs choses. Alors, en tout premier, je pense que c'est une conférence à laquelle j'ai assisté il y a deux ans, à peu près, où une psychiatre parlait un petit peu de la vie dans l'unité de psychiatrie et avait donné l'exemple d'une un, personne qui était internée et qui partait en permission. Et cette personne part en permission avec une canette de bière à la main. Et on lui dit euh, « vous n'avez pas, euh, pas le droit de boire monsieur machin, euh, c'est pas bon pour vous euh, », alors qu'il part en permission. Mais on lui, on lui ramène quelque chose d'une euh, bah, norme, en tout cas, ne pas trop boire. Et euh, la psychiatre avait dit euh, « c'est quand même amusant, on veut d'une certaine façon rendre les fous euh, plus normaux que la normalité ». Et ça, ça m'avait euh, beaucoup interpellé Et je me suis dit que finalement, cette question de la norme, elle, euh, elle arrivait déjà, finalement, au premier lieu dans la psychiatrie en tant que telle. Ce qui, déjà, euh, raconte quelque chose qui est que leur norme, on ne supporte pas. quoi. C'est-à-dire, même chez les personnes les plus hors normes de la société, on ne veut pas qu'elles soient hors norme. Alors, en plus, c'est compliqué, parce que euh, souvent, les personnes en psychiatrie ont aussi cette... Euh, ce besoin ou cette envie de s'adapter et d'être normaux, donc tout ça, se... voilà. Alors je ne sais pas si, si on peut considérer que la marge est une nouvelle norme, mais ce qui me paraît sûr, c'est qu'on a une tendance à l'inclusion et à vouloir absolument, finalement, tout normer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est marginal, on, on, on supporte de moins en moins qu'il soit marginal et donc on veut se raconter qu'il est normal et qu'il a le droit de citer, et d'ailleurs, je trouve ça marrant, cette expression « droite de cité », parce que ça, dans le livre, je parle aussi du modèle de l'exclusion du lépreux et du quadrillage de la peste de Michel Foucault. Et donc, qui, qui raconte que finalement, on est passé à un moment dans l'histoire de l'exclusion du, du marginal à finalement l'inclure dans la, dans la cité, dans la ville, mais aussi pour le surveiller et finalement pour le rendre normal. Donc... Il y a quelque chose dans, dans ces nouvelles identités qui est, euh, encore une fois, je trouve que d'un point de vue politique et citoyen, c'est souhaitable et heureux que, euh, que ce soit inclus. Euh, mais d'un point de vue purement de la norme et de leurs normes, parfois je me dis qu'on rend tout normal et c'est aussi un petit peu triste. En fait, j'avais envie de montrer que euh, la psychanalyse, ce n'est pas juste une théorie abstraite, et que euh, ça parle aussi euh, ça parle du corps, de nos corps, de toutes nos déviances, nos divisions, le fait que pour en revenir à la norme, on est, euh, on est entouré de discours, d'injonctions permanentes, et que finalement, d'un point de vue singulier... Euh, on a tous des histoires différentes. En fait, les, les histoires singulières comptent et, euh, et ce qui m'importait, c'était de les dénuer de, de morale. Et euh, ce que, je, enfin, on, je trouve qu'on est aussi beaucoup dans des « il faut euh, »,« comment bien se comporter »,« comment ne plus être angoissé »,« comment… Etc., » etc. Et finalement, on perd un petit peu le sens singulier et, et on se retrouve à être très sérieux sur des questions qui finalement peuvent être plus légères et plus euh, anodine, et qui finalement nous concerne, et concerne pas forcément euh, l'ensemble de la société. Ce qu'on oublie un petit peu parfois, j'ai l'impression qu'on fait euh, aussi, euh, d'une question personnelle, toujours des sujets de société, ce qui, encore une fois, pour euh, pas mal de, euh, de sujets, est, est important. Je pense notamment à la question des violences faites aux femmes. Euh, mais parfois, je trouve que euh, le, le, le, le moindre point d'angoisse, euh, dans une fin, le moindre point de nos angoisses devient euh, un sujet de société, et c'est j'ai l'impression qu'on est un peu perdu dans la cacophonie des discours. Mmh. Pour, euh, si on veut aller mieux, mais je sais même pas ce que ça veut dire aller mieux, mais en tout cas, euh, peut-être si on se pose des questions sur ce qu'on vit, euh, remettre de la question et remettre du silence et de l'énigme, et, et de pas chercher à, à répondre à tout en permanence et avoir des, des réponses sur tout. Et, et pouvoir aussi supporter un petit peu euh, cette part de mystère qu'on a en chacun de nous. Et selon moi, la psychanalyse permet ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, euh, pas là à juger le bien et le mal, ni ce qu'on pense, ni même ce qu'on fait, du moment que <rire> ça reste dans les clous de la loi. Et encore, ça dépend, hein, si c'est juste un petit délit, euh, j'espère que le psychanalyste ne va pas <rire> nous balancer à la police. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose, euh, oui... Euh, je veux montrer que ce n'est pas, pas une discipline misogyne, comme on peut le penser aussi. ou euh, Même s'il y a des psychanalystes misogynes, ça c'est certain. Mais la, la psychanalyse en tant que telle, selon moi, c'est une, une voie d'émancipation. Et ce n'est pas un discours d'émancipation, justement. Comme on peut en avoir beaucoup aujourd'hui, de euh, libérez-vous, émancipez-vous. Mais ça, c'est de la norme. Donc... Euh... Comment s'émanciper de l'émancipation d'une certaine façon? Non, la psychanalyse, c'est pas un discours d'émancipation, c'est vraiment plutôt un discours du manque et de l'énigme. Et donc, à partir de là, chacun construit la voie qui lui est propre et le et finalement trouve une place dans le monde pour supporter l'altérité, supporter les autres et se supporter soi aussi.